Salut à toi, c'est bien de guerre, c'est Pookie, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière on vous fait un compendium de l'ensemble de nos Magic Tricks encore à jour suite à la fac 2019. Et ouais, il y a certains d'entre eux malheureusement qui sont caduques, du coup plus utilisables sur la table de jeu. Et pour éviter toute fourberie et un tourloupe diverses, on a préféré vous faire un résumé de ce qui était encore à jour. Donc profitez de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, des nouvelles vidéos de Magic Tricks sur Commander TV la Ciao. Et bien salut à tous. Aujourd'hui avec Renzer, on va vous montrer un petit trick combo sur le Codexto. Je vais juste vous montrer un petit trick ce que j'aime bien faire avec le, le ColdStorm, qui est un, un super outil, mais qui a tendance à aller tellement vite que les drones n'ont pas le temps de suivre. Donc euh, l'idée, c'est de mettre quatre euh, drones en frappe Manta pour pouvoir apporter le, le, le soutien au commandeur au moment où ce dernier va, va effectuer euh, sa, sa frappe dans les lignes ennemies, enfin son avancée dans les lignes ennemies. Donc là, par exemple, si on a, on a les 300 tucs qu'on a bien envie d'aller toper, on peut faire avancer le commandeur... Donc, il se déplace de 40 pas hein, potentiellement, donc on le met à 9 pas, par exemple, descendu, ça nous permet de relancer euh, les, jets de, les jets de dégâts sur les blessures. Et à la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez faire FEP 4 drones à plus de 12 pas des centurions, si possible, puisque ces derniers ont droit avec le stratagème Space Marines de vous faire une phase de tir gratuite, donc voilà. Et donc là, votre commandeur va pouvoir effectuer son tir. Et euh, en cas d'échec, ou alors euh, s'il y a d'autres unités potentiellement dangereuses dans les lignes adverses, vous avez quand même ces quatre drones pour encaisser, euh, pour encaisser et, euh, et faire survivre votre commandeur un tour de plus ou deux tours de plus, ce qui lui permettra encore de, de propager des dégâts dans les lignes adverses. Salut à tous. Aujourd'hui, savoir se bloquer sur un cordon et comment contrer cette manœuvre. Effectivement, mes Steelers veulent rentrer au corps à corps dans une armée de culte mécanicus. Néanmoins, je sais très bien que si je rentre dans ce petit pack de skitari juste ici, je vais les défoncer au corps à corps, c'est une certitude, mais derrière, mon unité va se faire laver par euh, la foudre dont est capable d'envoyer les robots castellans. Et bien moi, aujourd'hui, je vous propose une petite astuce pour éviter ceci. Tout simplement, dans un premier temps, je vais déclarer ma charge, je vais prendre les tirs de contre-charge des Rangers, on partira du principe qu'ils n'ont pas fait de dégâts. C'est très simple, je vais amener Ma première figurine, en contact, puisque je suis obligé, à moins d'un pouce d'un skitari. En revanche, pour le reste de mon unité, elle va s'occuper de bloquer l'unité tout autour. Je m'explique. Je peux me déplacer de jusqu'à 9 pouces. Donc lui, très allègrement, il va pouvoir venir faire le tour ici. Le point le plus important, c'est que ma figurine s'est rapprochée de l'unité ennemie la plus proche. Mais par contre, elle, est, elle reste à plus d'un pouce, parce que je ne veux pas qu'elle tape au corps à corps. Les autres ici vont pouvoir faire la même manœuvre. D'accord Et je me déplace allègrement de 9 pouces ici de façon à entourer nos amis, les skitaris. À ce stade-là, j'ai gardé ma cohésion de l'unité et j'ai qu'un seul stealer qui va taper. Un stealer, eh bien, ils sont plus de 10, ça envoie 4 attaques, ça touche sur du 3, à mort. Il a enlevé une figurine. Maintenant, ce que je vais faire, je vais activer ma consolidation de fin de, de, fin de round de combat. Et là, je vais venir bloquer complètement l'unité. J'ai fini de taper. Lui, il est engagé au corps à corps. Et il est incapable de se désengager. C'est-à-dire que quand il va attaquer son tour de jeu et qu'il va activer ses robots pour tirer, il ne pourra pas cibler les Gen Stealer puisqu'ils sont bloqués au corps à corps contre les Skitari. En revanche, sur son tour de jeu, quand viendra sa phase de combat, eh j'ai mon pack de Gen Stealer qui va là pour le coup envoyer toutes ses attaques et se faire un grand plaisir de laver les Skitari. Une fois les Skitari lavés, je vais venir faire mon mouvement de consolidation de 3 pouces de fin de corps à corps. Ici. Voilà. Et je vais pouvoir, très allègrement sur mon prochain tour, charger les robots. Il me faudra néanmoins, bien évidemment, survivre à la phase de tir de contrecharge. Comment contrer euh, un adversaire qui se loque sur un cordon Alors, Vous ne pouvez pas le faire tout le temps, vous pouvez le faire que si jamais il y a plusieurs autres corps à corps sur la table. Et que l'adversaire, notamment le joueur Jensiler, décide de ne pas faire combattre ses ses Jensiler en premier. Si jamais c'est le cas, imaginons il a un Swarmlord ou quelque chose qui est en train de taper... Un gros truc de l'autre bout de la table. Dès que cette charge et, et cette activation s'est faite, je vais claquer deux points de commandement avec le stratagème du livre de règles pour interrompre la, la phase d'activation de mon adversaire, puisque en activant mes skitarrés, je vais pouvoir forcer. Là, il y avait qu'un seul genie stiller qui était à moins d'un pouce des skitarrés, donc un seul genie stiller qui allait taper Donc, il n'allait pas laver l'unité, c'était sûr. Alors que si j'active en premier, je viens maximiser en me rapprochant au pile in le nombre de Genestealer en contact direct avec les Skittari. Ce qui veut dire qu'il va être obligé de taper avec au minimum ses 5, voire ses 6, puisqu'il sera obligé dans son mouvement de consolidation de se rapprocher de mes Skittari. Et il est à moins de 1. Donc il va laver mes 5 Skittari, c'est sûr, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 4 attaques de Genestealer, effectivement les 5 Skittari vont y rester. Voilà. Je confirme. Les Genestealer, au tour prochain qui sera le mien, vont se retrouver seuls au milieu de la pampa face à mes deux robots castellans qui vont se faire un malin plaisir de les laver. Bienvenue sur les Magic Tricks. Aujourd'hui, comment utiliser la consolidation et le piling pour gagner du terrain Et comment contrer cette manœuvre Les Custodes qui sont ici viennent de finir leur, leur mouvement et ont terriblement envie d'aller se farcir un Carniflex. Néanmoins, ils ont aussi pour optique d'aller contrôler l'objectif 1 qui est au milieu de table. Est-ce que LOL va pouvoir faire les deux Si vous avez un doute, eh bien, regardez ce qui suit. Alors là, le concept va être lequel Va être de charger le Carniflex, bien sûr. Et les Custodes ont la particularité, mais comme beaucoup de troupes, d'être super OP. Donc si j'arrive à moins de 3 pas de l'objectif 1, je le contrôlerai, ça tombe bien, c'est une de mes cartes malestrom de ce tour-là. Donc, là j'en suis trop loin, malgré ma phase de mouvement, donc je vais déclarer une charge sur ce carniflex. C'est un carniflex de tir, il y a peu de chances qu'il me fasse très très mal au cac, le but va être de gagner du mouvement entre la charge, le piling et la conso, si jamais j'arrive à faire, à faire très mal, ou même, euh, juste avec le, le, le, la, la, la phase de cac. Donc j'ai une charge à peu près 7, donc il faudrait que je fasse 6, pour déjà... Euh, arriver au corps à corps face à ce carniflex. Je fais un magnifique 6. Hop, donc cette moto va se rapprocher à un pas pile pour être engagée. Et après, tout en gardant ma cohésion d'unité, hop, je vais en mettre une deuxième là. Et la troisième juste là. Je suis encore un peu trop loin de l'objectif. Je suis encore à plus de trois pas. Vient l'activation de ma charge. Je dois finir mon mouvement plus proche de la figurine adverse, mais je ne suis pas obligé d'aller directement en ligne droite. Donc je me rapproche un petit peu avec ce magnifique socle ovale, comme ça. Trois pas, le deuxième arrive là. Et le troisième se met sur l'objet. Je n'aurai qu'une figurine qui tape, mais ce n'est pas grave déjà parce que les custos tapent fort. Et surtout, je suis sûr d'avoir l'objectif 1. Et eh bien voilà tout simplement ce que j'aurais fait avec mes stealers qui arrivaient en charge. Même principe, je viens ici me mettre à, à, un pouce, à un pouce de mon adversaire. Sur mon mouvement de consolidation, je viens me rapprocher de la figurine ennemie, mais je vais en profite pour faire le tour, gagner du terrain. Quand je lave Henri et sa bande en tunique rouge, et eh bien j'ai encore un mouvement de 3 pouces, et là ce que je vais faire, et eh bien avec mon mouvement de 3 pouces, je vais finir à moins d'un pas des robots. Ce qui me permet eh d'éviter un tir de contre-charge qui serait dévastateur sur les Genstealer. Et ce qui me permet de verrouiller au corps à corps définitivement les robots. Puisqu'ils n'auront clairement pas la capacité d'anéantir mon unité de Genstealer. Donc comment protéger une unité de tir Donc, Que ce soit au déploiement ou au moment de la phase de mouvement. Il est important qu'entre mes Skitaris qui vont me servir de cordon. Et mes robots, il y a une distance minimum. Je suis face à des Genstealer qui ont un soc de 32. Donc imaginons que j'ai mon cordon devant. Il faut que je garde entre mon cordon. Et mes robots un peu plus de 6,5. Voilà, partons du principe tout simplement que mes Gen Sealers vont arriver de face. Après, c'est à moduler selon vos déploiements, comme d'habitude, et selon les unités dont vous disposez. Mais à partir du moment où mes Gen Sealers vont arriver de face, quand je vais rentrer au corps à corps, d'accord, je vais venir ici me mettre à un pouce de mon adversaire, comme ceci. Et lorsque je vais activer mon mouvement de consolidation, eh bien je vais venir. Tout en me rapprochant, donc en finissant à moins d'un pouce de la figurine ennemie, je vais venir me mettre ici, de façon à gagner du terrain. ok Tout en gardant ma cohésion d'unité. Mes Steelers balancent 12 attaques. Ils se font un grand plaisir de démolir Henri le skitari et sa petite bande en tunique rouge. Et ont le droit encore d'activer un mouvement de 3 pouces. Donc je vais activer mon mouvement de 3 pouces. Et comme LOL, il n'est pas né de la dernière pluie, et bien même en activant mon mouvement de 3 pouces, ici, je finis... Quand même à plus d'un pouce de ces robots dans quel cas je ne peux pas les bloquer attention c'est modulable selon les divers socles que l'adversaire peut avoir notamment un storm lord vous comprenez bien qu'il aura une facilité un peu plus grande avec les 7 pouces d'écart entre les deux unités lol a mis 7 pouces entre ces deux unités je vais décider de charger les skitari et quand je vais faire mon mouvement et eh bien je vais tenter ici de faire le tour de venir contacter ensuite consolider en me rapprochant Ici, le Swarm Swarmlord il fait qu'une bouchée d'esquitari. Ici, en faisant mes trois pas, j'arrive très facilement à me mettre à moins d'un plus de ces robots. Donc il faudra forcément ajuster cette distance selon les socles des figurines adverses qui sont capables de venir vous loquer au corps à corps. Bienvenue sur les Magic Tricks, aujourd'hui, combo et stratagème, Castades. On est au plein cœur de la bataille. Les tyrannides mènent l'assaut sur les Custodes, mais a priori, les Custodes en ont un petit peu dans la besace. LOL, explique-moi comment tu vas faire pour encaisser la charge de mon Swarmlord. Ce que je vais faire, ce que je vais essayer de faire, c'est soit l'annuler, soit la contrer. Comment Avec les stratagèmes Custodes. Le premier qu'on va essayer d'utiliser sur cette charge du Swarmlord vers les gardes Custodes, c'est grenade d'entrave. Utilisez ce stratagème au début de la phase de mouvement ou de charge adverse. Choisissez une unité ennemie à 12 pas ou moins d'une unité d'infanterie Adeptus Custodes de votre armée. Jetez un dé de 6. 5. L'adversaire doit réduire du résultat la caractéristique de mouvement ou la distance de charge de cette unité jusqu'à la fin de la phase. En l'occurrence, mon Swarmlord est sur une charge à 8. Et bien déjà de base il fait 7 et en plus je dois soustraire 5. C'est un total loupé sur la charge. Si jamais la charge avait été réussie, parce que je n'avais pas utilisé grenade d'entrave, j'ai envie que tu viennes m'impacter. Nous avons une autre possibilité, qui est un peu plus chère en point de commandement, parce que c'est 3, mais qui peut elle aussi changer la game. C'est frapper en piqué. J'ai 3 motards, une unité de 3 motos Custodes, de Vélorus Pretor, qui vont utiliser frapper en piqué. Utilisez ce stratagème à la fin de la phase de charge adverse. Le Swarmlord vient de charger mes gardes. Choisissez à moins de 12 pas d'unité ennemie. Vous pouvez déclarer une charge avec cette unité, comme à la phase de charge, si la charge réussit, cette unité combat avec toutes les autres unités à la phase de combat subséquente, avant même les unités ayant chargé. Donc mes motos qui sont à une charge de 9, 9 du Swarmlord, si elles réussissent, elles taperont avant le Swarmlord. En l'occurrence, charge réussie, je fais 10, les motos, hop, interfèrent, interviennent, et viennent taper le Swarmlord avant que celui-ci est tapé. Et on montre aussi l'intérêt de connaître les codex adverses, parce que là, concrètement, moi qui ne connais pas les custodes, si je décide de charger et de rentrer plus ou moins dans le piège qui est tendu, c'est-à-dire de rentrer dans l'infanterie les, dans les, dans pour que derrière les motos interviennent, si je ne suis pas au courant de ce stratagème, eh ben je vais tomber dans le panneau clairement. Bienvenue sur les Magic Tricks. Aujourd'hui, comment utiliser des unités pour bloquer euh, l'ennemi par le flanc Comment bloquer ou en tout cas euh, limiter le mouvement d'une unité très agressive comme les GD En sacrifiant en tout cas en utilisant euh, un véhicule ou une autre unité en attaque de flanc. Phase de mouvement. Le serpent Eldar qui est là. Va bouger de 16. Plutôt que de se dire que je vais aller l'impacter en direct les Steelers. Je vais volontairement choisir de faire un gros mouvement de 16 sur le côté. Donc jusque là. Phase de tir, phase de psy, ainsi de suite. Déclaration de charge. Je fais la charge avec mon serpent sur les génestileurs. Le serpent ne va rien faire. Mais le but, c'est de les bloquer et de les impacter, de les tirer vers un des côtés. Donc je vais aller impacter de ce côté-là, par derrière. Tac Comme ça. Activation, je tape, ça ne fait rien. Les génestileurs. Et donc, Turob va être obligé d'aller au plus proche de l'ennemi, donc mon serpent, et donc de les tirer vers là. Ce qui va pouvoir libérer le reste de mon armée qui était en face des genestealers. Alors ce qui est intéressant de, sur la manœuvre de LOL, c'est déjà dans un premier temps, il envoie un serpent sur les genstealers. On sait que les genstealers ont beaucoup d'attaques, mais à force 4. Donc ils n'ont pas une vraie capacité de létalité sur de l'endurance 7 comme le serpent. Donc ça, ça à prendre en compte. Vous n'envoyez pas, bien évidemment, euh, 5 pimpins qui vont se faire défoncer par les stealers. Il faut prendre en compte aussi que ça marche sur n'importe quel type d'unité qui a beaucoup de map control, c'est-à-dire la capacité eh d'envahir la carte, d'avancer, etc. Là, en l'occurrence, c'est des stealers qui sont très mobiles et qui ont la capacité de faire du mal en phase d'assaut sur l'adversaire. On partira du principe que cette unité de Gen Sealer n'est pas Kraken, puisqu'en Kraken, je pourrais me désengager, faire mes mouvements et charger encore. Donc on partira tout simplement du principe qu'on a des Gen BMOT. Behemoth. Dans quel cas Eh bien, je vais devoir, si je le souhaite, me désengager sur mon prochain tour, mais je ne pourrai pas charger sur ce même tour-là, puisque j'aurai désengagé. Vous êtes bien sur les Magic Tricks, et aujourd'hui, Combo et Stratagème, Cut Mechanicus. Alors là, on est sur euh, des castellans en Montforge euh, Mars avec Belisarius qui est juste derrière, qui est à moins de 9, de telle manière à pouvoir leur donner la reroll de tout, parce que c'est la particularité de Belisarius, il fait tout reroll euh, avant ou après modificateur. Donc c'est un gros plus de sa part. Et là, typiquement, on est face à des gens qui vont venir nous agresser, donc il faut que cette phase, elle soit sursaturée. Donc là, j'ai 440 points avec 4 robots full euh, phosphore blaster. Donc, qui envoie chacun 9 tirs, 3 tirs par, euh, par arme. Euh... Donc c'est le cœur de mon armée au niveau saturation de tir. Là, si j'attends encore une phase, et que je n'élimine pas toutes les menaces qui sont en face de moi, je vais me faire rentrer dedans, et ne feront plus rien de la game. Les Castellans, en fin de phase de mouvement, le Data Smith qui est juste là, peut leur faire changer le protocole. La seule chose, c'est que ce protocole ne sera actif qu'au tour suivant. Donc là, si je les fais passer en double tir, je devrais attendre le rush des Genestileurs et donc le supporter, et donc ça ne servira absolument à rien. On va utiliser deux stratagèmes pour essayer de laver tout ce qu'il y a devant nous. Le premier va être priori priorité binaire. Utilisez ce stratagème n'importe quand, attention, n'importe quand, pour changer les protocoles de combat d'une de vos unités de Castellan Robot. Ils ne pourront plus être changés jusqu'à la fin de la bataille. Donc, mes Castellan Robot ne pourront plus bouger, mais ils seront en double tir. Il vaut mieux sacrifier leur mouvement, mais être sûr qu'ils servent à quelque chose. Et le deuxième stratagème que je vais utiliser, qui est celui-ci coûte 2 points de commandement qui est spécifique à Mars avec Belisarius. C'est Colère de Mars. Utilisez ce stratagème avant qu'une unité de Mars de votre armée attaque en phase de tir. Chaque fois que vous obtenez un jet de blessure de 6 ou plus avec cette unité, la cible subit une blessure mortelle en plus de tout autre dégât. Donc clairement, je vais avoir 4 robots que je vais passer en double tir. Donc 18 tirs par robot. Full reroll, full relance des touches grâce à Belisarius. Et en plus, tous les six pour blesser vont faire une blessure mortelle. Donc je vais pouvoir clairement choisir de soit sursaturer le tyranno ou le prince scellé, soit de splitter les tirs. Et en plus, je serai en double tir à la phase suivante, c'est-à-dire au moment de contrecharger les généstiles. Salut à tous, c'est les Magic Tricks. Et aujourd'hui, comment optimiser le retrait de ces figurines? Exemple très simple, Ta je lui envoie mon prince tyran et les kraken équipés avec ses glandes, donc c'est-à-dire une charge à 8, puisqu'il gagne le plus à la charge. Il arrive en frappe en profondeur et il se retrouve dans cette configuration. Et eh bien, c'est très simple. Euh, le prince n'ayant que quatre, n'ayant que cinq attaques au corps à corps et l'unité euh, ayant 8 figurines, je sais très bien qu'au corps à corps, je ne vais pas les détruire complètement. Je vais sans doute vouloir. Peut-être tirer dessus, peut-être smiter. Si je décide de se meter, je lui tue deux figurines. Voilà. Et eh bien voilà. Ce que vient de faire L'Ol, tout simplement, c'est d'enlever les deux figurines les plus proches de façon à éloigner ma distance de charge. C'est quelque chose de très basique, mais qu'il faut faire systématiquement. Et eh bien savoir retirer ses figurines mortes, c'est aussi savoir anticiper la phase de tir adverse. En l'occurrence, nous avons ici une unité de War Spider et nous avons ici un carnifex et un deuxième carnifex de tir. Mon adversaire... Qui joue les carnifex, va activer ce premier carnifex de tir. Ok, il a un double dévoreur, donc il envoie 12 tirs force 6 et il a un canon venin. On va partir du principe tout simple qui va enlever deux ou trois figurines ennemies. Et bien, j'anticipe la phase de tir adverse et je vais venir bloquer les lignes de vue de mon adversaire, c'est-à-dire que s'il m'a fait trois morts, je vais venir enlever ces trois figurines là. Dans quel cas ce carnifex là n'a plus de ligne de vue. Encore une fois, c'est quelque chose de très basique, mais qu'il faut savoir anticiper. Dans un autre sens, le joueur inhérent au carnifex peut l'anticiper et décider de faire tirer en premier celui-ci, qui a beaucoup moins de figurines en vue. Quand on est sur sa phase de tir, il faut toujours anticiper et partir des figurines qui ont le moins de portée et le moins de lignes de vue. Et aller crescendo avec celles qui ont le plus de portée et le plus de lignes de vue. C'est l'heure du Magic Tricks Dark Angel pour laver les cordons Vous l'avez voulu, Commander TV l'a fait, un Trix avec des Dark Angel dedans. Là, en l'occurrence, l'armée Imperium ne se composera pas que de Dark Angel, mais elle se constituera avec des avions Dark Talon. Euh, du codex Dark Angel ainsi qu'une alliance avec euh, de, des Custodes, à savoir quatre motos Custodes qu'on aura mis en frappe en profondeur. Les motos Custodes voudraient agresser les Dark Reapers qui ont une capacité létale très importante, mais le joueur Eldar a fait son petit cordon de Rangers de façon à ce que euh, les, les motos Custodes ne puissent pas arriver à proximité. Pour ce tricks on va utiliser du coup une des capacités spécifiques du Dark Talon, qui est la Bombastas. C'est un équipement qu'on peut utiliser une fois par partie, qui suit la règle suivante. À partir du moment où un Dark Talon passe au-dessus d'une unité, il peut lâcher une Bombastas qui pourra toucher jusqu'à 10 figurines de l'unité, si elle est composée de 10 figurines ou plus. Et pour chaque figurine de cette unité, on va lancer un dé et sur un 4+, plus, elle prendra une touche mortelle. L'idée ici c'est d'utiliser ces bombes pour laver le cordon euh, en face pour pouvoir libérer la place et permettre à nos motocustodes de pouvoir FEP en toute tranquillité. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait déplacer un premier Dark Talon en diagonale pour pouvoir passer au-dessus de l'unité de Ranger tout en étant à portée derrière des faucheurs noirs avec mon Dark Talon pour pouvoir leur tirer dessus au cas où euh, si jamais euh, j'ai besoin de, de tirs complémentaires. Ensuite, euh, je jette les dés forcément pour faire les touches. En moyenne, je vais tuer trois rangers. Donc là, l'adversaire Eldar a laissé forcément deux autres, euh, les deux derniers rangers sur les extrémités pour conserver sa zone d'exclusion de frappe en profondeur de 9 pouces. Donc il va falloir que je survole avec mon deuxième dark talon euh, les figurines restantes. Donc Pour éviter de paquer euh, mes, mes avions, je vais les mettre dans un autre angle. Encore une fois, je laisse le dark talon à proximité euh, des faucheurs noirs pour pouvoir profiter au maximum de son tir rapide et faire un maximum de tirs sur les faucheurs je fais ensuite la bombastas la deuxième bombastas sur les rangers dans la logique en statistique je vais en tuer au minimum un ceci était toujours pendant la phase de mouvement je bouge le reste de mon armée et à la fin de la phase de mouvement peuvent arriver les FEP. et donc là je vais pouvoir poser mon unité de motocustodes car le champ est libre et pouvoir les poster non loin euh, des faucheurs noirs. Voilà, donc mon unité de motocustodes est arrivée en faible, va être à 9 pouces de portée des faucheurs noirs, et euh, va pouvoir donc euh, avoir la possibilité de charger à ce tour-ci. Ce qui est bien également, c'est que je vais pouvoir aussi tirer avec mes motocustodes sur le ranger restant, pour euh, avoir par exemple un premier sang. C'est l'heure des Magic Tricks Ah c'est à moi Ah j'ai pas compris <rire> Orc avec le stratagème mob -up. On a un Nika Imperial Knight ainsi qu'un Capitaine Custodes qui ont chargé un pack de 30 orcs. Dans cette configuration-là, les deux ayant tapé vont créer environ une dizaine de morts. La difficulté pour le joueur orc va être... De retirer des pertes ici et donc par conséquent de perdre des attaques sur l'Imperial Knight. De retirer des pertes ici et par conséquent de perdre des attaques sur le Capitaine Custodes Et s'il si décide plutôt d'enlever des pertes ici, il va perdre sa cohésion d'unité. Ce qui peut potentiellement l'handicaper sur la poursuite de la partie. Néanmoins, Manix avec l'utilisation d'un stratagème va pouvoir... Trouver une solution à votre problème. Le stratagème Mobup vous permet de fusionner deux escouades d'orques, une escouade comprenant 10 ou moins figurines et une escouade en comprenant 10 et plus. En l'occurrence, la bonne solution pour garder ses attaques sur les deux cibles est de retirer les orques au milieu de l'escouade. Ainsi, les deux packs d'orques peuvent porter l'ensemble de leurs attaques en maximisant donc l'impact contre les impériaux. Puis, lors de la phase de mouvement suivante, en utilisant l'escouade qui était à côté, la faire se déplacer de façon à ce qu'elle recrée la cohésion des squads avec les deux packs reformant l'unité. Grâce au stratagème, puisque chaque unité se retrouve en cohésion des squads avec elle-même, alors l'unité nouvellement formée récupère sa cohésion des squads. Dans la même idée, on peut aussi préserver son cordon, par exemple pour continuer à bénéficier de ses bonus. Ici, la bannière Orc, qui donne un bonus de plus 1 pour toucher aux escouades autour de lui, permet à l'unité d'orque de frapper au maximum contre l'Imperial Knight. Quand l'Imperial Knight résout ses attaques au corps à corps, il est plus pertinent de retirer encore une fois les orques au milieu, tout en prenant le soin de laisser une figurine à côté de la bannière. Puis, lors de l'étape de mouvement suivante, faire déplacer l'unité d'orque qui était non loin, de façon à reformer le cordon, et ainsi de recréer une unité cohérente qui ne posera pas de problème pour la suite de la partie. Fort de leur qui coupe, nos amis les Orques se retrouvent engagés au corps à corps avec l'Imperial Knight et le Capitaine Custodes. Néanmoins, nos amis les Orques se sont rendus compte que leur Force 4 n'était peu damageable à un Ikea avec une Endurance 8. Et pour ce faire, préféraient centraliser leur taquet sur le groin du Capitaine Custodes, finement engagé avec nos amis les Orques jaunes. Manix a un petit trix, encore une fois, qui repose sur le stratagème Mob Up pour faire cela. L'idée ici va être de faire désengager l'escouade de 30 orques pour la faire rejoindre l'escouade de 10. alors La règle de désengagement précise qu'une unité qui a désengagé d'un corps à corps ne peut pas recharger. Et en effet, cette unité ne pourra pas charger à nouveau ce tour. Cependant, si on désengage les unités et qu'on les fait rejoindre dans un deuxième temps, qu'elles fusionnent, si l'unité rejointe est au corps à corps, alors l'unité qui les a rejoints a le droit de frapper. Ici, l'unité de 30 orques a effectué un mouvement de retraite. Elle s'est donc désengagée de l'Imperial Knight Elle ne peut par conséquent pas charger une nouvelle unité ce tour. Cependant, grâce au stratagème mob-up, l'unité de 10 qui était engagée contre le Captain Shield et l'unité de 10 et plus, donc l'unité de 30 orques, vont fusionner. Et puisqu'elles fusionnent et qu'elles sont maintenant une et une seule unité, lors de la phase d'assaut, l'unité de 30 orques va pouvoir effectuer un piling avec l'unité de 10. Ainsi, beaucoup plus d'orques vont porter ces attaques contre les Captain Shield, ce qui devrait augmenter les probabilités de le tuer. Ici, l'idée va être de faire rejoindre la grosse escouade de 30 et l'escouade de 10 qui est déjà au corps à corps contre le Captain Shield. Pour éviter le tir de contre-charge de l'escouade de Castellan-Robot, pendant la phase de mouvement, je vais déplacer l'unité de 30 orques et faire en sorte qu'elle se trouve en cohésion des avec l'escouade de 10 orcs qui est déjà au corps à corps. Dans le respect des règles, ici aussi, l'unité de 30 orcs se trouve à plus d'un pas des Castellan-Robot à la fin de la phase de mouvement. Donc, les deux unités d'orques vont fusionner pour ne faire plus qu'une seule escouade qui, par conséquent, se retrouve au corps à corps contre les Captain Shield, puisque les l'escouade de 10 étaient auparavant au corps à corps contre lui. Maintenant, au début de la phase de corps à corps, les l'escouade tout entière, Pyline, quand elle frappe. Du coup, les l'escouade de 30 orques va se retrouver mécaniquement contre les l'escouade de robots et pouvoir porter ses attaques sans qu'elle les charge, ce qui permet du coup d'éviter un tir de contre-charge mal en contre eux. Après le mouvement de Pyline, on a réussi à avoir une unité de 30 et maintenant 40 orques au corps à corps contre deux cibles en évitant un tir de contre-charge avec des cassons en robot. Ici, le but du jeu, ça va encore une fois d'utiliser le stratagème mob-rule qui permet à deux unités de fusionner. Le problème que j'ai ici, c'est que j'ai deux unités de 30 orcs. Donc, trop pour fusionner puisqu'il faut une escouade de 10 et plus et une escouade de 10 et moins. Cependant, pendant la phase de tir adverse, je vais pouvoir utiliser une petite technique. Admettons par exemple que les squads vertes et violettes prennent une quinzaine de morts. Donc, à la fin de la phase de tir, je me trouve avec une escouade complète et une demi-escouade. La demi-escouade... Elle est encore trop nombreuse pour pouvoir fusionner avec la grosse escouade et trop petite pour être vraiment efficace. Or, le moral chez les orques c'est un petit peu particulier. Les orques ont un moral équivalent au nombre de figurines dans la escouade, mais aussi au nombre de figurines qui se trouvent dans les escouades à côté à 6 pas Donc typiquement, mon escouade violette a un moral de 30, puisqu'elle est à côté de l'escouade rouge qui a un, un moral de 30. L'idée ici, ça va être de jouer avec la règle. La règle, elle dit, je peux choisir le moral de mes orques, soit d'utiliser le nombre de figurines qu'elles sont, soit d'utiliser le nombre de figurines de l'escouade d'à côté, ou alors le moral qu'elles ont de base, en l'occurrence 8. Et en fait c'est une bonne idée, parce que en faisant un test de moral ici, avec l'escouade violette, je me trouve donc avec un moral à moins 6, moins 7 en fonction du nombre de figurines que j'ai perdu. Ce qui va me permettre de perdre des orques. Admettons par exemple que j'en perde une dizaine. Après mon test de moral, je me retrouve avec seulement 4 orques dans ma grosse escouade. Et en fait c'est pratique. Parce que du coup, cette escouade elle va pouvoir fusionner avec l'escouade d'à côté. Ça a plusieurs avantages. Ça a l'avantage d'avoir une escouade avec plusieurs pinces. Et mine de rien, quand je me retrouve en fin de partie avec une escouade qui a 3, 4, 5 pinces dans ses effectifs, eh bien l'Imperial Knight ne peut plus me rentrer dedans, sinon il meurt instantanément. Autre chose, ça permet aussi à l'escouade de se maintenir au-dessus des 20. Et oui, parce qu'une escouade de boys de base, quand c'est 20 ou plus, eh bien ça a une attaque de plus. Et ça, ça permet de maintenir le seuil constamment. Et le dernier élément qui va être très intéressant, c'est le fait que je ne perds pas de capés. Et oui, puisque j'ai deux escouades qui ont fusionné, et qu'elles comptent à tout point de vue comme n'étant qu'une une seule même escouade, eh bien je ne peux pas dire que j'ai perdu mon escouade violette. Mon escouade violette ne sera jamais retirée comme perte. Donc je minimise le nombre de capés que mon adversaire peut prendre. D'ailleurs, c'est un autre petit truc que je vous donne. Je vous conseille dans vos listes de systématiquement mettre une escouade de 10 boys avec une pince, puisque ça permet de fusionner au tour 1 une escouade de 10 et plus et une escouade de 10 et moins. Du coup, dès le tour 1, vous avez une escouade de 40 boys environ, avec deux pinces. Et puis autour d'eux, vous avez une escouade de 30 et 40 boys, mais avec trois pinces, etc. Salut à tous! Aujourd'hui, magic trick sur le codex Space Marine. Donc euh, petit tricks que Lolo nous présente sur le codex Space Marines. Euh, à savoir basé sur l'utilisation de quelques entrées. Là en l'occurrence ça va être un maître de chapitre qui est ici en réacteur dorsal qu'il a d'ailleurs positionné de façon à pouvoir faire une intervention héroïque à la charge. Ensuite on va avoir une bannière. Il a claqué son point de commandement pour lui donner la relique euh, qui va être la bannière de l'empereur. Et ensuite, on a une unité de Hellblaster avec leur bon vieux plasma. L'idée, c'est que sur le tir de contre-charge, euh, Lolo va surchauffer et donc sur les 1, va faire crever ses Marines. L'idée, c'est que le maître de chapitre te permet une relance. Et donc, si tu le veux ou non, tu peux relancer ses G. Toi, ton idée de base, c'est de ne pas relancer les 1 pour que tes Marines meurent. Au lieu d'être mort au corps à corps. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en mourant grâce à la bannière Mais Sur 3+, ils vont pouvoir tirer normalement. Voilà. C'est-à-dire qu'ils est -à -dire qu sur un 3+, relançant un plus que chez mon maître de chapitre à côté, ils toucheront l'adversaire. Voilà. Donc, en fait, tu vas te retrouver à tirer en contrecharge avec une CT normale euh, grâce à la bannière et à ta surchauffe de plasma. Voilà. Sur les Marines qui meurent, ils tireront à CT normale. Donc, ils mourront en tirant comme il faut, avec des bonnes chances de bien animer le, le Swarmlord. Ouais. Et, euh, et du coup, ça peut potentiellement arracher des PV importants sur ce bon vieux Swarmlord qui risque de causer du trouble au corps à corps. Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commodore TV et ici, c'est War Wargame. Aujourd'hui, c'est Magic Tricks Un Magic Tricks un peu combo puisqu'il est basé sur l'utilisation du codex tyrannide et l'enchaînement de stratagèmes. Ce Magic Tricks a été utilisé pendant une partie que vous pourrez découvrir sur Tournoi Insiders Hashtag 2. Moi ce que je vais réussir à faire avec ce Tricks, ça va être de détruire les Warp Spiders, de détruire les Shining Spears sans qu'elles qu tapent et derrière de bloquer les Warwalkers au corps à corps. Il y a environ 40 pouces qui séparent mes Gen Stealer de la première unité Eldar, des Warp Spider. Il y a plus de 45 pouces qui me séparent de l'unité de Shining Spear qui est juste derrière. Et il y a quasiment 50 pouces qui me séparent des, des marcheurs, des Warwalkers qui sont en ligne de fond. Dans un premier temps, je vais commencer par faire bouger mes Gen Stealer et je vais par la même occasion les faire Advance. En plus, je vais activer Progression opportuniste qui va me permettre de doubler la valeur de l'Advance. Je suis Kraken, je jette 3D pour déterminer cette valeur, statistiquement on va être sur un 4 ou un 5, donc on va avoir une unité qui bouge de 8 pouces, qui advance de 5, et qui en plus double sa valeur d'advance, donc qui au final va advance de 10. Mes Genstealer vont donc sur leur première phase de mouvement bouger de 18 pouces. Un point particulier, bien évidemment, c'est s'assurer qu'à la fin de ma phase de mouvement, mon swarm lord soit à 6 pouces ou moins d'au moins un Stealer de l'unité. La règle de mon Swarmlord, elle est simple, c'est que sur la phase de tir, il peut choisir une unité et lui permettre de bouger une seconde fois. Et comme le permet la fac Games Workshop, je vais réutiliser mon stratagème progression opportuniste sur ma phase de tir. Et une nouvelle fois, l'advance de mes Gen Stealers sera doublé. On va être un peu plus bas en termes de stats, on partira du principe qu'on n'aura fait que 2 sur ce dé là. Et donc que mes Gen Stealers vont pouvoir une nouvelle fois avancer de 12 pouces. Nos 20 Gen Stealer vont passer sur leur phase d'assaut et vont déclarer en charge l'unité de Warp Spider qui est devant elle et vont aussi déclarer en charge l'unité de Shining Spear qui est à 12 pouces et moins de mon unité de Gen Stealer. Dans un premier temps, après avoir déclaré ces deux unités-là en charge, je vais bien évidemment faire mon mouvement de charge. On partira sur une base statistique simple. Avec un mouvement de 7 pouces de charge. Globalement, euh, sur les tirs de contre-charge qui ont pu être encaissés, nos Gen Stealers vont subir deux pertes. Ce qui n'est pas handicapant dans la mesure où on ne passe pas le seuil des 10 des Gen Stealers, puisque je perdrai une attaque sur toutes mes figurines. Euh, dans la mesure où mon unité compte moins de 10 figurines. Là, ce n'est pas le cas. Donc je suis relativement serein. J'ai payé mon mouvement de charge sur les warp spiders. Mais j'ai fait avancer mes figurines de 7 pouces. Et je vais faire un mouvement. De... Je vais l'activer, bien évidemment. Et je vais faire un mouvement de 3 pouces supplémentaires de consolidation. Je vais avoir un bon paquet d'attaques. 4 attaques de force 4 par Gen Stealer. Vous avez compris qu'ils sont nombreux. Autant vous dire que les 5 Warp Spiders à 1 PV en du 3, elles ne vont pas survivre très longtemps. Le Trix prend tout son sens. Maintenant, car je vais utiliser Invasion. Utilisez ce stratagème lorsqu'une unité tyrannide de votre armée détruit une unité ennemie en phase de combat et se trouve à plus de 3 pouces de toute unité ennemie. Au lieu de consolider, cette unité peut se déplacer et avancer comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement. Elle ne peut pas se déplacer à 1 pouce au moins de l'ennemi. Et je vais activer un nouveau mouvement supplémentaire pour mes Stealers. Il faut bien avant de l'utiliser s'assurer, donc anticiper et ne pas avoir de figurines ennemie dans les 3 pouces de mon unité, là c'est le cas, mais bien l'anticiper si vous jouez ce tricks Et en plus, à savoir que si vous avez envie de jouer ce tricks et qu'une unité ennemie est encore un petit peu éloignée, vous pouvez en réactiver encore une fois progression opportuniste et donc redoubler une nouvelle fois l'advance des d'Agent Stealers. Là, ça ne sera pas utile parce que mes Shining Spears ne sont pas très loin. Je fais donc un mouvement de 8 pouces et je vais Advance. On va partir sur un petit 4 de moyenne. Avec 3D, ça va, c'est stable. Donc un petit mouvement de 12 pouces supplémentaire pour mes Gen Stealers. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà, le premier, c'est que je dois surtout rester à plus d'un pouce des Shining Spears. Donc comme vous le constatez, je n'ai pas un seul Gen Stealer qui est à moins d'un pouce des Shining Spears. Pourquoi Parce que là, mon unité de Gen Stealer a fini sa phase de corps à corps. Ça va donc être à mon adversaire d'activer une unité, puisqu'en gros, moi, je n'ai plus d'unité à activer. Il va vouloir activer ses Shining Spears Eh bien non, parce que les Shining Spears, malgré le fait qu'elles aient chargé, elles n'ont pas d'unité ennemie à moins d'un pouce d'elle. Donc elles ne peuvent tout simplement pas être activées. On a donc fini cette phase de combat. On arrive donc à la fin de la phase de corps à corps du tour, de mon tour de joueur. Et c'est là que le vice prend tout son sens, parce que je vais activer pousser d'adrénaline. utiliser ce stratagème à la fin de la phase de combat. Choisissez une unité tyrannide. Elle peut combattre immédiatement une nouvelle fois. Et bim J'active donc poussée d'adrénaline pour 3 points de commandement. Et je peux combattre une nouvelle fois avec mes Gen sealers. Ça veut dire que je ne peux pas charger une unité que je n'ai pas déclarée en charge au tout début de ma phase de combat. Les shining spears, je les ai déclarés en charge. Je peux donc faire un mouvement de consolidation vers une unité que j'ai déclarée en charge. Mes Gen sealers consolide de 3 pouces et viennent se mettre en contact avec les Shining Spears et vont pouvoir taper une nouvelle fois et rebalancer la souspoudre de, de plus d'une soixantaine d'attaques, force 4, PA-1, avec les gueules d'acide qui font PA-3 et sur des 6 pour blesser, je fais PA-4. Autant vous dire que les Shining Spears, elles meurent aussi comme leurs copines des Warp Spider. Et comme on vous l'a montré dans Magic Strix Hashtag 2, gagner du terrain grâce au corps à corps, je vais faire un petit mouvement supplémentaire de consolidation en direction du Warwalker Eldar, me mettre à moins d'un pouce de lui pour le bloquer sur sa prochaine phase de tir.